Bonjour, je suis Manon Mokhtari, directrice pédagogique du département de formation humaine. Le département de formation humaine propose à tous les étudiants des modules de formation pour s'ouvrir à la culture et la pratique artistique, relier le savoir à l'expérience, réfléchir sur des faits de société, se représenter dans son rapport à soi-même, au monde et aux autres, Penser et rendre ses idées claires et les partager. L'offre de modules est très diversifiée et vous permettra de rencontrer et d'échanger avec des étudiants de différentes écoles et instituts de l'UCLI. La plupart des modules sont dispensés en français, quelques-uns le sont en anglais. Il existe plusieurs formats de cours, généralement les modules se déroulent sur un semestre le lundi soir ou le mardi soir 17h30 à 19h30, parfois le jeudi après-midi. D'autres ont lieu pendant les vacances d'automne ou d'hiver en session attentive de trois journées continues. Ces différentes possibilités sont détaillées dans le catalogue des modules et sur le site internet du département de formation humaine de l'UCLI. Les modules peuvent octroyer des crédits ECTS s'ils sont inscrits dans votre programme de formation. Sinon, vous pouvez vous inscrire en complément de vos cours et obtenir une attestation de formation pour chaque module suivi. N'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le campus Saint-Paul au bâtiment C, entreSOL bureau CE30 pour toutes vos questions. Merci de votre attention.